On est parti chat, déplacez-vous. Et on. Bon peur de merde, là, toi de pute Oh putain de l'air moi Ouais, je suis en 1v4, chat. Le se propage. Ça me rappelle tellement Verdance qu'il est 1v4. Je pense que je vais en faire un peu plus de 1v4. 1v1, je suis déjà en PLS. Alors 1v4... Trappe de mortier hostile imminente. devant moi, un dans mon dos. Je sais pas comment lui s'est retrouvé dans mon dos, mais... Ok... <rire> qui est en route. Courir à ce shop, ces 60 balles elles vont servir à recharger ma RPK et après mais le but ce sera de les défoncer wow. demande une reconnaissance de la zone. Bien sûr, votre drone arrive sur vous. C'est des bonnes équipes, je peux pas en éliminer 2, 3 euh, tranquillement. Je, je suis obligé de prendre une élimination de temps en temps. Au final le, les scores montent les gars. Le gaz se rapproche, il y a une nouvelle zone de sécurité. RTS, toi aussi tu vois pas ce que je tire. Donc il y a cette team, c'est des bons joueurs. Je les ai obligés à. Par j'ai embarqué un mec de leur team, j'en ai knock un, j'en ai craqué un autre, et je les ai obligés à claquer leur, leur unique drone. Il suffit que j'ai une bonne position à un moment donné et... et je les baisse tous. Genre là par exemple, je viens de prendre l'avantage avec ce drone. La moindre erreur, chat. La moindre. On demande folle. un survol de reconnaissance. Bien sûr, notre drone arrive sur zone. J'ai pu le confirmer. Il reste un HP. Et je les confirme. Hello, man. Hello. Sprinter. Wat? Hallo? On valide le beau jeu, chat. Parce qu'ils savent jouer, les mecs en face. C'est pas des. Euh... Comme j'ai dit, c'est pas, euh, pas des plantes, les mecs. Là, je viens de tuer 4 joueurs. Positionnement bien et tout. Le game progresse. On va avoir une nouvelle zone de sécurité. J'aime bien ça, chat. J'aime bien. Les caisses de ravitaillement sont de nouveau pleines. Équipez-vous. Tagira ta hala, il y a des là waouh. Hello. Hello. Oh Hello. man, hey my friend, what's up man? Hey. Waza. Waza. Quoi Tu les occupes tes connards 13 kills, 4700 dégâts. Hello. Hello, my friend. On bloque les unités. Bro, we are not friend. We are brother. Okay my friend. Snapshot, daar gegooid. Nog een keer. Attention, evasion en cours. Hij hey, achter mij. Bovenop boys. Dans la zone, surveillez le ciel. Le gaz se propage. Un nice thing, mais allez. Really. Vraag naar boven ey. Down in de zone van de Ja. Ey, ik ga van mijn loot, yes, Tranquilo boys, tranquilo, speel cette team d'Hollandais, là, elle me dérange un peu. Oh, Gigi Man, GG Man. On oh, est mon On est Je ne On Sécurité établie. Tu du tout le bien au moi, ouais oh. oh. Restez concentré. Drone ennemi actif. A qui gogles Non. Sérieusement un me. Un ennemi atterri dans la zone. Le gaz se approche. Rejoignez la nouvelle zone de sécurité. Zone cible marquée. Feu à volonté. Reçu. Parlez du terrain. raté. gaz avant. nouvelle zone de sécurité identifiée. J'ai presque... failli gagner, les gars. Je meurs parce que le mec est resté campé dans le gaz. Ah putain. J'avais trop bien joué, chat. J'avais trop trop bien joué. Il, est... Il a gagné parce qu'il est resté dans le gaz. Putain, j'aurais pas cru. Il avait combien de kills Il avait 4, 4 kills Je me fais tuer par celui qui a gagné la game. J'ai fait de mon mieux chat. Mais euh, la RPK elle est trop forte les gars, c'est une arme débile. C'est trop une arme débile la RPK. Ouais, 7000 de dégâts, quasiment les 20 kills.